Operational Intelligence, c'est l'idée de récupérer les données les plus fines et de les fournir aux opérationnels. Donc, pour que ce soit valable, il faut que ce soit récupéré dans un temps court, calculé, pour fournir des recommandations, calculer des indicateurs et peut-être même avoir des actions déclenchées de manière automatique derrière.